Bonjour les amis, voilà, on va parler aujourd'hui du logiciel de YouTube. Nous tous, nous utilisons YouTube, mais pour la plupart d'entre nous, nous ne savons pas l'utiliser parce qu'il y a tellement, tellement, tellement de choses dans son menu. Et parfois, la plupart du temps, c'est éparpillé, c'est à gauche, à droite, en bas, en haut, en profondeur et tout ça et euh, ça nous passe sous le nez toutes ces informations parce que euh, le, le logiciel est franchement est un peu compliqué ce qui veut dire que la peau pour la plupart du temps on, on l'utilise sans savoir toutes les euh, capacités que nous pouvons en tirer c'est euh, vraiment c'est un, un problème donc moi ce que je vous conseille c'est d'aller voir euh, d'aller apprendre, d'étudier de, de, YouTube avant de, de créer une chaîne. C'est un conseil, un vrai conseil, ok Par exemple, bon, moi, je viens de découvrir Bibliothèque. Bibliothèque, c'est quoi Bibliothèque je, je clique là-dessus, ben, je suis parti à partir de ma chaîne, bien entendu, à l'accueil, à l'accueil, c'est ce que vous allez quand vous, vous cherchez votre euh, YouTube, vous avez ça, puis vous allez chercher, bien entendu, votre chaîne voilà et je suis dans ma chaîne et puis je, je vais explorer ici euh, enfin, le menu ici alors je vais voir du côté de bibliothèque bibliothèque et je sors c'est le dernier truc que j'ai je, je, regardé à propos de Doc Gineco. là c'est un truc que j'ai vu hier enfin, c'est quelque chose de c'est un un abonné Là, c'est une émission sur une ville, euh, qu'on dit, euh, linéaire, en a c'est ça dit, moi, j'aime le cyclisme, donc, euh, j'ai vu tout ça, j'ai vu encore euh, Dr. Gémy avant, etc., etc., c'est ça, c'est une musique que je passe euh, toujours en fond, pour euh, me relaxer pendant que je travaille, j'adore cette musique, elle vient de, de, de mon ami, clair, que j'adore aussi, et puis, il euh, y a une autre, c'est euh, toujours clair, voilà, et puis, bon, ça c'est l'historique, voilà, vous pouvez, bien entendu, voir l'historique, vous allez ici, et puis, vous, euh, tout voir, vous allez voir tout l'historique, vous, vous pouvez revoir, retrouver les émissions ou euh, des formations ou tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez, vous avez vu, vous pouvez les retrouver ici. Donc, euh, il faut aller dans votre chaîne, vous euh, cliquez sur bibliothèque et vous vous, vous retrouvez vous, les, les traces par, par, euh, par lesquelles vous êtes vous êtes, vous êtes, vous êtes euh, passé. Ok Bon, ça c'est à regarder plus tard. Bon, il y a 17 trucs, ça c'est... Mes vidéo concernant euh, le web marketing. Bien sûr tout voir, vous pouvez voir tout ce que vous avez peut-être tout produit. Et là bon c'est toute la liste. Voilà. Ça, ça, ça, c'est toute la liste. Donc si vous voulez revoir quelqu'un, vous pouvez passer par exemple par par, par ce billet, bibliothèque, et à regarder plus tard tout ça. Ça, bon, c'est une partie de ce que vous avez par exemple euh, que, que j'ai euh, produite. Donc, euh, alors je reviens à mon point de départ là. Alors, regardez, puis ça, c'est pla les playlists. Ça, mais c'est mes playlists et partage, euh, partage, il y a 137 vidéos. Euh, la communauté, une seule vidéo, et puis ici, organiser euh, l'organisation. De vidéos, visionner de vidéos, ça c'est le, le groupe de ma playlist, et vous pouvez tout voir je pense, ouais, tout voir c'est tout ça, alors c'est tout ça, c'est ensemble, voilà, il y a euh, les tags 64 64 euh, vidéos, euh, euh, comment choisir ces tags, booster, contenu, téléphone mobile, 50 vidéos, voilà. Vous passez bon plus, vous pouvez voir la suite v vidéo j'aime, je sais pas, moi j'ai pas mis euh, aimé ici. Non non si si, euh, ça c'est un truc de, c'est un de mes euh, abonnés, euh, j'ai visionné totalement, vous voyez j'ai visionné totalement sa vidéo et puis euh, j'ai distribué carrément 991 j'aime mes euh, mes, euh, mes abonnés ça c'est une ça et ça c'est une vidéo à hein. moi etc etc voilà donc euh, il faut aller explorer ici euh, tout tout euh, l'accueil vous allez trouver beaucoup d'enseignements explorer vous allez trouver beaucoup de choses abonnement enfin tout c'est tout allez, vous vous vous abonnez euh, okay, vous êtes abonné il euh, c'est simple euh, YouTube, il a multiplié les entrées partout, ce qui franchement, pour moi, ça me perturbe, parce que normalement, il doit y avoir une, une entrée claire et nette. Et les, malheureusement, par exemple, dans YouTube, dans Facebook et tous les autres réseaux sociaux, euh, ils ont des menus très très euh, mélangés, euh, vraiment, euh, on ne s'y retrouve pas, c'est leur point faible, parce que bon, il faut qu'ils mettent, par exemple, comme des sites, des menus et des sous-menus, et puis on, on y va, les, dans, dans les sites, il y a des menus, par exemple, en haut et par exemple, ici, euh, c'est écrit, par exemple, « Formation », euh, vous cliquez sur « Formation », et puis, il y a des sous-menus euh, qui, qui euh, vont séparer ici sous, le, euh, sous le, le menu principal, le, le menu principal, c'est formation. Et vous allez trouver toutes les formations dans, classées par catégorie. Et puis, ça, c'est une seule entrée. Mais là, par exemple, ici, pour se retrouver, il faut passer par... Euh, c'est très, très... Euh, je ne sais pas pourquoi ils font ça. Peut-être que leur... Euh, leur euh, logarithme est très très compliqué, mais euh, voilà. Donc, euh, il faut aller chercher euh, des informations ici, euh, ça vous aidera à quand même à connaître un peu les méandres de, de, de, de YouTube, et ça peut vous servir à faire beaucoup de choses. Alors, jusqu'ici, euh, c'est tout pour aujourd'hui, merci beaucoup et à la prochaine.